salut salut à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous allons parler de one piece une nouvelle chaîne vkbm a révélé comment éveiller un fruit du démon chaque chaîne ne concerne que seulement one piece alors si vous aimez one piece abonne toi l'existence des fruits du de démon est profondément liée à l'histoire de one piece c'est l'un des éléments majeurs qu'ont différentes sortes de fruits du démon ainsi que les pouvoirs qu'ils confèrent à quiconque a la chance de la consommer. Cependant, ce n'est qu'à faire le saut dans les temps qu'ils ont été davantage explorés, notamment l'éveil du fruit du démon. Ce qui peut les éveiller et les utiliser à leur plein potentiel le sont encore plus. Car cela dépend de la compétence et de l'entraînement de l'utilisateur. Awanouk, Kaido a dit que l'éveil se produit lorsque votre esprit se met aux dispersions de votre fruit du démon. Et bien que ce soit une description, elle reste assez vague. Cependant, dans le chapitre le plus récent, Vekampeng explique que les fruits du démon naissent des souhaits et qu'il est donc probable que les souhaits d'être libre ou quelque chose du genre aient créé le fruit de Nika. Pour réveiller un fruit du démon, il faut incarner le souhait original qui a créé le fruit, au moins le comprendre. Le fruit n'a pas pu réveiller son fruit du démon avant d'avoir vraiment voulu être un libérateur, et redoutant l'avenir du peuple de Wano sous le règne de Kaido s'il perdait. Concernant Kid et L'eau, Hop Hop a été créé à partir du rêve pour être capable de réaliser des opérations impossibles et l'eau étant un médecin correspond parfait. Kid a le pouvoir d'être un aimant qui a probablement été créé à partir du rêve de manipuler facilement le fer et d'acier. C'est à quoi Kid est assez bon. Cela pourrait être expliqué pourquoi le réveil des oeufs est si dangereux. Car vouloir devenir un animal peut faire régresser votre esprit si vous ne faites pas attention. C'est la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à les liker et à commenter. Abonnez-vous si vous aimez One Piece. Surtout, n'oublions pas vive les manga.